Bonjour à toutes et à tous, c'est Vince Alors aujourd'hui on va se trouver pour un tout nouveau concept On va partir sur un Nairod Man Challenge sur World of Warcraft Si vous ne savez pas c'est quoi Et eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite Donc le but du jeu sera de créer un nouveau personnage Niveau 1 et d'essayer de monter le plus loin possible Avec un nombre de règles bien définies que je vais vous citer juste après Mais avant toute chose je vais choisir mon personnage De manière aussi aléatoire Je vais aller sur un générateur de nombres Qui va déjà m'indiquer euh, ma faction entre la de l'alliance, donc là ça sera comme j'ai eu 1 sur 2, ça sera l'alliance. Bon, ça vous voyez pas, mais euh, c'est pour, pour vous dire que je le fais à la régulière. Donc, l'alliance, euh, le personnage, il y a on est combien de personnages sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On va faire 1 sur 8 en espérant pas tomber sur un panda. Fais chier, je dois faire un panda. Faisons un panda. Euh, ok. C'est pas cool, le nombre de classes, il y en a 14, mais je compte pas, euh, je compte pas les DK, parce qu'on commence niveau 55, ce serait de la triche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, euh, 11, cla euh, 11 classes, donc je vais faire 10 sans le DK, bien entendu, on va mettre 1 sur 10, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah je peux pas faire démoniste Bon, je vais régénérer un chiffre Parce qu'il n'y a pas de démoniste 3 Chasseur, oh non En vrai je voulais pas chasseur Parce que je trouve que Enfin euh, je trouve que pour un challenge C'est un peu facile d'avoir un chasseur Parce que le pet peut tanker euh, Pourquoi je pense que En vrai ce sera pas intéressant à regarder Donc euh, je pense que je vais refaire un rôle Parce que chasseur moi je trouve ça Enfin en vrai euh, je trouve ça un peu simple 6! On va trouver ça un truc cool, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaman Oula! Bon voilà! Panda chaman côté euh, Alliance. Donc on va partir sur euh, la quête euh, du début, tout ça. Donc alors, on va lancer la, le personnage. On va faire une jolie. Euh, une jolie. Euh, une jolie chaman toute choupinou. Alors on va lui faire quelle tête? Euh, on va la mettre comme ça. On va l'amener comme ça. Voilà, t'es mignonne. Des petites de couettes comme ça, des cheveux, y pas des cheveux bleus. Je pense qu'elle a des cheveux bleus. Voilà, nice. Les boucles sont très belles. On va l'appeler Iron. Euh... Euh, on va l'appeler ouais, Iron. C'est euh... ah, trop bien comme ça. Hop. Et pendant, euh... bon, pendant le début, je vais vous expliquer euh, les règles de l'Iron Man Challenge. Donc là, Iron Challenge, c'est quoi Donc, comme je vais expliquer c'est un challenge sur WoW où vous ne pourrez pas utiliser certains types d'équipements et, euh, et plein d'autres choses différentes. Donc les règles sont, pour la plus importante, euh, j'ai pas le droit à mourir. Si je meurs, c'est fini, je dois recommencer un personnage. Pour la deuxième, l'équipement porté doit être uniquement blanc ou gris. Je ne peux pas utiliser euh, d'équipement rétal. je peux utiliser aucun métier. Primaire ou secondaire. Je peux juste avoir secourisme. Je peux utiliser aucune nourriture, aucune boisson ou autre euh, que celle vendue par les vendeurs. Hein. Donc tout ce qui est bien nourri, etc. Je peux pas utiliser toutes les positions Je peux pas utiliser. Je peux pas faire de champ de bataille, d'instance, de raid. Je peux pas aller dans des guildes autres que niveau 1. Mais ça, j'irai pas dans des guildes, donc c'est pas grave. Euh, je peux utiliser aucun, aucun enchantement, euh, parchemin, des ou des glyphes. Je peux utiliser aucune aide financière. En gros, je peux envoyer de PO. Je peux pas. Enfin, je dois supprimer tous les buffs que les autres joueurs me mettent. Euh, donc, je peux pas faire de chevalier de la mort. Ça, c'est la règle numéro 11. La règle numéro 12, je ne peux enfin, je peux utiliser mes montures et mascottes. Bon, après ça, les mascottes, je m'en fous un peu, mais pour les montures, c'est cool. Je peux utiliser l'hôtel des ventes pour vendre mes objets. Euh, je peux acheter de l'équipement blanc en marchant. Je peux posséder forcément les, les, les objets de quête, etc., ben, euh, quand même quoi, un minimum. Euh, je peux apprendre mes sorts, etc., de toute façon c'est automatique. ça date, un... date de 2012, donc il y a des règles qui sont pas vraiment valables aujourd'hui. Vous pouvez vous buff seulement avec vos propres sorts, donc forcément. Et je peux faire des quêtes de journée, etc., si ai... on verra bien quand on y sera. Et euh, voilà, donc on a fait les 19 règles qui composent l'Aeroman Challenge. Donc c'est parti, donc on est là avec notre petite chamane toute mignonne. Oui, euh, je vais faire un autre, euh, une autre règle juste pour moi. J'ai retiré l'interface de, enfin, mon interface de WoW et j'ai mis l'interface de base. Donc on va être sur l'interface de WoW originelle, enfin, avec les améliorations qu'il y a eu au fil du temps, etc. Donc le but sera d'aller le plus loin possible sans mourir bien entendu. Euh, je vais chercher quelque chose, le son. On va augmenter le son de la musique, un peu baisser un peu le son du jeu. On va faire comme ça, comme ça. J'espère que vous ne sentez pas trop. Voilà. C'est parti pour une petite pendette chamane. Je sais pas ce que ça va donner, je pense que ça va être bien dur à partir d'un moment. Oui, il faut mettre le bouclier, machin truc. Il faut taper les poteaux. Ah oh, non, ce pas maintenant, ça c'est après. Coucou. Elle est pas choupie donc là, Iron Man Challenge, ça va être... Euh... Pff, je sais pas en combien de temps, enfin je sais même pas si je finirai. donc... Euh... Comme je vous ai dit, hein, si je meurs, de n'importe quelle manière, si je tombe... Après je me suis pas mis sur un serveur PVP pour pas forcément me faire buter level 21. Donc euh... si je tombe d'un truc trop, etc, ben c'est fini pour moi quoi. Comme j'ai utilisé les... de l'équipement blanc, ça va être aussi très dur. Après je ferai certainement des ellipses, etc, quand j'irai en ville vendre mes objets, etc là on est parti avec notre petite upon delta je pense que ça peut être un truc vraiment sympa et j'espère que ça vous plaira en tout cas, parce que moi j'avais vraiment envie de le faire. Après partager avec d'autres personnes c'est bien mieux, putain sans équipement héritage, sans rien ça va être la galère. C'est savoir que déjà j'ai toujours joué à WoW avec une interface personnalisée, avec un million d'addons etc. Pour que ça soit beaucoup plus clair. Euh... Et j'ai toujours. Enfin, après, j'ai jamais pex un personnage, euh, à part mon tout premier personnage, son faire étage, donc on va un petit peu galérer, je pense, ici à l'heure actuelle, avec notre petit. Euh... notre petit panda. Le son est un peu fort pour moi, mais c'est pas grave, je le baisserai pour vous. Ça, on s'en fiche. Recru vaincu 0 sur 6, Le son de la pire Terravaler. On est au début, hein, du coup c'est un peu lent, pour le coup c'est forcément simple hein, parce que c'est vraiment le tout début du jeu. Meurs, recrute, je suis. Ça va être lent, hein. lent et assez long donc euh, on va essayer de ça rendre le plus, euh, le plus intéressant possible. Mais toutes ces règles, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, pour le. Vu que c'est euh, vu que je vais faire en vidéo YouTube, je vais essayer de, de changer certaines règles, etc. Mais euh, je me dis que je vais faire ça de manière la plus équitable possible. De toute façon, que je suis pas du tout euh, un joueur de chaman. Hein. Je joue démoniste et paladin, donc euh, vraiment rien à voir. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, hein. je vais essayer de faire des vidéos en général à peu près une quinzaine de minutes. Pour pas non plus que, euh, que je vous étouffe avec tout ça et que ce soit juste votre petit votre petit lot quotidien de, de WoW. Écoutez, la, la flamme du maître dans les mains, nice. J'ai pris ça. Ok, ok, je gagne un d'armure, ça va dire être... putain merde, ça va, faut monter. Oh là là. Oh là, là. J'aurais peut-être dû choisir ma classe. Hein n'est qu'à moi j'aurais fait un. une elfette de, de sang paladin. Ça aurait été très bien, ça aurait été facile. On est parti sur un chaman. Un shaman, ça va être dur. Bon, bon, bon, bon, bon, La lampiote, la lampiote, la lampiote, la lampiote. Coucou, coucou. Cou. Ce qui est bien c'est qu'avec Panda, normalement je peux sauter de plus haut sans mourir. Euh, c'est parce qu'il a un passif. Qui réduit les dégâts de chute, donc ça c'est fat. C'est fat. Putain, je sais pas comment je vais faire, hein. pour monter au niveau maximum, ça va me prendre euh, approximativement 15 ans. On peut ah, pas comprendre des montures Non... Non mais j'objetterai, je... Non, non, non, non. Avec les vieux sacs aussi, Oh là là. ohlala... J'ai l'impression d'être revenu au Moyen-Âge, c'est un truc de ouf. Vaincre Jiaomin. Rou, oh. où es-tu, mine Viens là, je te mets ta raclée. Oh, il prend pas de dégâts. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est quoi ça? Ok, tiens, ramasse. Euh, je sais pas si j'ai dit, mais j'ai le droit d'acheter donc les consommables aux marchands donc les consommables de base hein, bien entendu pour, euh, pour euh, régénérer ma mana etc il est mort j'ai eu 2000 trop fat nos plus défis sont nous. mais oui tais toi nos plus grands défis sont devant nous nous sommes donc level 2 nous allons rejoindre l'alliance et je suis en rang 2 hein, donc euh, pff, oh là là mais c'est quoi tous ces trucs d'information là ah oh, bon, ouais. Je suis en ordre de base donc j'ai fait une seule fois. J'ai un seul perso euh, niveau maximum côté allianceux donc ça veut dire que j'ai fait qu'une seule fois les quêtes côté alliance. Ah ça va être un scandale hein. Pour les allianceux, vous m'en voulez pas. Euh... Si soit je dis des bêtises, en soit je fais des bêtises. Je pense que j'irai vers le... vers le vent après parce que j'aime vraiment bien cet endroit. Et vers la marge de l'ouest. Depuis qu'ils ont changé la zone, je trouve qu'elle est... Elle est assez cool et assez jolie. Donc, euh... Depuis qu'ils ont changé la jaune, c'est quand même un cataclysme maintenant, donc ça fait quand même un petit temps, mais... Alors, qu'est-ce qu'il a avant Donc j'ai dit que j'avais pas, euh, pas le droit de m'envoyer de PO, j'ai pas le droit de m'envoyer de stuff d'aucune de sorte... Est-ce que j'ai un peu de bouffe là ou pas Ouais j'ai un peu de bouffe mon j'étais quand même... Euh, qu'est-ce qu'il me raconte lui Oui, faut, je pense qu'il faut tuer des, des espèces de petits trucs là... Pour ceux qui voudraient tester, euh, je vous mettrai dans la description de la vidéo, euh, toutes les informations pour, euh, pour faire un bon Iron Man Challenge Et si vous êtes chaud, faites-le en même temps que moi hein. Faites-le en même temps que moi, sans pexer ensemble au fil des épisodes Il y les 3 sur 6, bien là toi Niveau 3, nice! Oh, j'ai un sort! Oh, faut trop fat! viens là! Viens là, saloperie! Je te pète ta gueule! Hop! Oh! Mais oui! Ils font vraiment un bruit dégueulasse, ces trucs! Parce que c'est le son des voix! Euh. Non, la musique c'est bien! Pourquoi la musique est muette? Moi je fais de la musique! Mais mon boucle c'est bien! On va la mettre comme ça! Voilà. Sinon pour la petite histoire, si vous voulez tout savoir... Non je vais raconter une autre fois. Non mais si. Je commencé WoW, enfin euh, fin, fin BC. Malheureusement j'ai pas connu ce qui appellerait la grande époque de World of Warcraft. Même si bon, à actuelle ça se discute. Et euh, j'ai surtout joué sur... Euh... Enfin le, le, le plus grosse, Mais le plus grosse ça allait Tryhard, était sur Wrath euh, sur of the King. Hein. Pour moi, enfin bah, forcément, vu que c'est la... vraiment l'extension à laquelle j'ai joué un maximum, ça reste la meilleure extension. Mais euh... c'est vraiment enfin c'est vraiment personnel, après, si les gens commençaient à jouer à, à MOP, bah pour eux, ça sera la meilleure extension, ce sera MOP quoi, entre guillemets. Enfin Drainer, je pense, parce que MOP c'était vraiment nul. On se moque à côté de moi. <rire> du coup, on est level 3. <rire> Oh là là. alors marche en leur vol là, putain, vas-y file-moi une cape. Oh ah non mais non Non mais j'ai pas le droit Enfin sinon j'ai. Oh là là oh, ça veut dire que si je fais... Enfin, si je peux m'habiller qu'en gris en... en objet blanc, je vais avoir un skin dégueulasse <rire> Ah non mais j'en déprime à l'avance, vous imaginez même pas Je sais qu'un chaman c'est pas très beau, mais en plus euh... Oh là là J'aurais dû faire un autre paramètre en plus pour savoir la... Pour faire un gros larme. Tiens mange. Donc on est parti pour un Iron Man Challenge, on arrive déjà à la fin du premier épisode. Dans quelques secondes les amis, je vais finir cette quête-là protéger Aziza... La... A... Non, Aiza, pendant qu'elle médite. Des petits... Euh... Feuilles euh... Feuille d'ambre, hein. fouteurs de troubles. Hein. Et après ça on terminera ce premier épisode, j'espère en tout cas que l'idée vous plaît, moi je vais avancer tranquillement Et euh, ça va vraiment être quelque chose qui va se faire en je sais pas combien de dizaines de milliers d'épisodes Au moins ça Parce que je vois même pas comment c'est possible d'arriver level 100 avec des objets gris hein. Parce que le temps que j'y arrive, on sera à la prochaine extension hein. Si je meurs pas avant euh, d'une bête chute le truc à faire plaisir, c'est que j'ai quand même de remonture Heureusement Ça aurait été vraiment loup. En tout cas moi je suis super emballé, j'espère que j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous plaît euh, C'est dommage que je n'ai pas pu montrer la sélection de personnages euh, Dites-moi que pas, c'est pas juste et que je puisse recommencer, hein. comme ça je suis pas un chaman hein. Et qu'il faudrait que je vous le montre, comme ça je vous enregistre la sélection de perso et puis on le refait hein. <rire> Non, c'est bon, ça va J'ai compris, on va garder chaman mon dieu Mon dieu Bon, sinon, elle finit cette quête un jour ou pas Ah, voilà. Elle a fini de méditer, Isar. Et voilà. Donc, euh, c'est fini pour ce premier épisode de l'Iron Man Challenge sur World of Warcraft. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. et bien, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'est David, Ciao, ciao